Et salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve aujourd'hui parce qu'il y a eu effectivement la sortie d'un deuxième trailer concernant les Sims 4 qui nous présente donc leur pack. On a vu le premier trailer qu'on a vu ensemble dans une vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube. On ne voyait pas grand chose. On voyait un petit peu l'univers de Star Wars, etc. Mais il y a un deuxième trailer qui existe que je vous ai trouvé, euh, qui est sous-titré. Donc je vous l'ai mis en FR, comme ça il n'y a pas de problème. Qui va nous présenter un petit peu plus le gameplay et euh, tout ce qu'il y a à faire dans le jeu. Voilà, dans ce pack qui va sortir euh, là, dans quelques jours. La deuxième partie de la vidéo va concerner autre chose. C'est à dire que euh, je vais vous montrer exactement euh, ce qu'il en est aujourd'hui de la réaction euh, des euh, passionnés des sims. Non seulement leur déception, ensuite je vais vous montrer énormément de choses. Donc il, y a, il y a, en premier lieu on va regarder le trailer, on va l'analyser. Et en deuxième partie, je vous mettrai des preuves à l'écran euh, de ce que je vous dis. Voilà, donc euh, restez jusqu'à la fin de vidéo, vous risquez d'avoir des surprises. Donc on est parti pour regarder la bande annonce de, ben, du gameplay tout simplement euh, qu'on va avoir. Ça éclaire un petit peu plus. On va le voir après en détail ce que moi j'en pense, etc. Et puis on... après, on passera sur la partie 2 de la vidéo qui, elle, ne sera peut-être pas super géniale. Je vous le dis parce que ben, quand j'ai trouvé ces informations et ces deux sources sûres, hein, donc voilà, euh, il vous suffit vous aussi de chercher pas seulement rester basé euh, juste sur un trailer, etc. Si vous tapez un petit peu, vous verrez que là, on se fait vraiment prendre pour des jambons. Et je vais vous le prouver par A plus B avec image à l'appui. Pour l'instant, on va analyser le trailer et on verra ça en deuxième partie. Je vous laisse regarder le trailer. neighborhood not too far away, Cora dreamt of something bigger than the world she knew. Suddenly, a mysterious caller promised the adventure of a lifetime, and in an instant, Cora was swept away to Black Spire Outpost on Batuu. Cora was in shock. I mean, there were aliens, and droids, and blue milk. Why was it blue? Also, she had new clothes. You know what? I'm gonna change this real quick. Ooh, I like that. It says I'm cool, but not trying to do hard. Anyway, Cora set out to explore more of the two. While devouring a plate of delicious ronto ruffs, an especially nosy abenito named Luz Tom shared some unsolicited advice. If it's Intel you're after, head to Oga's Cantina. Talk to DJ Rex, he whispered. Cora entered the vile den of crime and deviance, only to find what looks like a pretty good time, Tom. And at the center of all the fun, T.J. Rex. The droid was eager to talk. Apparently, three groups had recently set up occupation on Batu. The Resistance was gathering forces outside the city. The nefarious First Order had taken over an area downtown. And the scoundrels had been trying to get rich off both every chance they got. Each group would pay a handsome reward to anyone looking to help their cause. And Cora could use the credits. She just had to choose her path. It was an exciting time for Korra. She completed many missions, collected rare items, recruited new members, became a spy, even moved starships. Most of the time, she could handle a mission on her own, solo style, but occasionally, she could use a little help. Luckily, Korra brought her droid. Oh right, her droid! Oh, where is my mind? Oh, let's go back. Before going on her next mission, Korra headed to the droid depot were many options, but she loved this little BB unit. So she paid the credits and named her BB Cutie. Cutie, for short. Oh, what a little cutie. Cutie proved very useful while on missions. Causing distractions, clearing out obstacles, slicing panels, but really, just being a great friend. Look at her. You're the best, Cutie. Uh -uh. Anyway, back to the mission. Oh, wait. Lightsabers. Forget about, uh, okay, so the very first thing Cora did was get her own lightsaber! So cool! Look at that thing! Okay, we've gotten way off course. Um, missions! Okay, so! After many successful missions, people started to take notice of Cora's effect on Batu. And as her reputation grew, she made friends with some truly inspiring people. Cora made a pretty good living on this mission rewarded with potions, antiquities from another era, all the galactic credits a person could want. She thought she'd never leave. But then she remembered where she was from. Who she was. It was time to go home. Plus, this guy had a temper. Temporary. Korra returns to Batu several times and had many adventures. She made her dreams come true. But the one thing she never could have dreamt of was little Q. Ok, donc je vais remettre euh, le trailer euh, au départ. Euh, voilà. Donc, ce que l'on apprend euh, via euh, via euh, ce pack, enfin ce, ce gameplay, euh, qui nous montre un peu plus. Euh, ce qu'on va avoir comme gameplay euh, grâce à ce pack donc on apprend que euh, la protagoniste de, de ce pack s'appelle Cora qu'on voit à l'écran alors je, je tiens à signaler quand même que ce, ce, ce trailer officiel euh, que, sur Youtube vous pouvez euh, au niveau euh, des onglets qu'on voit en bas ici mettre les sous-titres en anglais quand ça ne l'est pas et ensuite ici dans les paramètres vous pouvez mettre la traduction dans les langues que vous voulez, pour pouvoir comprendre ce qui est dit. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc ce qui a eu écrit en français, c'est tout simplement la vidéo du trailer officiel du gameplay qui est des Sims 4. D'accord Donc ça, ne vienne pas me dire que c'est moi qui les traduit. Je vous invite à le faire. Vous cliquez ici, vous mettez les sous-titres en anglais. Après vous avez, vous avez le petit ici, onglet et le petit crochet. Et là, vous pouvez choisir la langue français et vous aurez, comme moi, la traduction en français. Donc, qu'est-ce qu'on apprend C'est que Cora, la sim protagoniste de ce pack, reçoit un appel qu'il envoie sur Batou, dans l'avant-poste de la flèche noire. On y voit quelques-unes des nouvelles tenues. il le passe quand même relativement vite avec les chapeaux, enfin, les nouvelles tenues dans le casse. Une nouvelle boisson, le lait bleu, et un nouveau plat, le Ronto Vraps. Elle rencontre Lostung, un... Euh, un alien qui fait partie des Abed Medo, qui lui dit de se rendre à la cantina d'Olga et de parler à Digiresque si elle veut plus d'infos. Euh, Rex, donc Digiresque, elle informe que trois clans sont sur Batu, la Résistance qui recrute des membres en dehors de la ville, l'abominable premier ordre qui s'est emparé d'une zone du centre-ville et les euh, Vauriens qui s'enrichissent grâce aux deux autres groupes à la moindre occasion. Chaque groupe remettra des récompenses à ceux qui les aident. Et Cora a besoin évidemment de crédit galactique. Il va donc falloir choisir avec lequel des trois clans votre sim va s'allier afin de choisir sa voie dans ce gameplay là. Et il aura donc de nombreuses missions à faire et à terminer le mieux possible. Trouver, collecter des objets rares, recruter des nouveaux membres. Cora, elle, dans euh, le trailer qu'ils ont mis choisit l'espionnage et, et il précise qu'elle qu qu a, qu a même été amenée à piloter euh, des vaisseaux spatiaux. La plupart du temps elle réalisera ses missions en solo mais par moments, elle a eu besoin d'aide ce qui l'obligera à se construire un droïde personnalisé au dépôt de droïdes. L'androïde l'aidera pendant les missions en distrayant l'adversaire, l'aidera en supprimant les obstacles qui l'empêchent de réaliser sa mission. En, pré, en préparant, euh, en piratant, pardon, euh, les panneaux euh, qu'on a pu voir et bien d'autres choses. Donc, en fait, pour avoir le petit druide, il faudra se rendre au dépôt des druides avec l'argent des crédits galactiques qu'on peut gagne, gagner via, via le nouveau jeu. Euh, parce que sur ce. Sur on ne sait pas si ça va être un nouveau, une nouvelle map, euh, une destination, on ne sait pas si encore, ça ne s'est pas dit, il n'y a rien du tout là-dessus. Euh, donc pour pouvoir de toute façon utiliser quoi que ce soit, on va dire, sur cette planète, on dira ça, ou dans cette ville, en tout cas, il va falloir utiliser des crédits galactiques euh, qu'on peut euh, gagner ben, en réussissant les missions, qu'on peut gagner euh, en jouant au nouveau jeu. Euh, je vous avais donné le nom dans la première vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube aussi, dans l'analyse du premier trailer qu'on avait eu, où on ne savait pas trop encore. Donc, il vous faudra des crédits galactiques. Euh, pour les sabres laser il va falloir trouver celui qui vous correspond. Pour Cora, ça a été le vert. Mais pour vous, ça va être quelle couleur ça, euh, ça me rappelle un petit peu le monde magique, vous savez, et les, et les, euh, et les baguettes. Donc, il va falloir que vous trouviez quel euh, sabre magique vous correspond. Pour Cora, pour c'était le vert. Pour vous, ça ne sera peut-être pas le vert. Voilà. Les entraînements de combat euh, au laser monteront la compétence fitness. Ce que l'on apprend, c'est qu'après plusieurs missions réussies, Cora a gagné de l'influence sur Batu, mais aussi de la réputation, montant son amitié avec des gens inspi inspirants, mais en gagnant aussi la confiance des habitants. Il nous est dit que grâce aux missions, si vous avez bien vu, que grâce aux missions, euh, Cora gagnait bien sa vie. Et qu'elle était récompensée par des promotions. Alors, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle carrière euh, Je ne sais pas, pour l'instant rien n'a fuité là-dessus euh, grâce aussi, elle va avoir des antiquités d'une autre ère via ses promotions et par des crédits galactiques aussi. Donc, ça fait beaucoup de choses qui restent en suspens. Nouvelle carrière, on ne sait pas. Puis, euh, j'ai tellement bien écrit que je n'arrive même pas à me relire. Puis, elle décide de rentrer chez elle, amenant avec elle le droïde qu'elle a construit avec les, les, les crédits galactiques. Euh, les Antiquités, on peut aussi les ramener, mais elle retournera souvent sur bateau. Euh, encore un trailer qui nous laisse des millions de questions. Savoir, nouvelle carrière Est-ce qu'il y aura nouvelles compétences Est-ce qu'il y aura des nouvelles aspirations Des nouveaux traits Les aliens ne sont-ils que des Sims à qui nous pourrons mettre des masques Ou sont-ils des vrais aliens avec qui nous pourrons avoir, par exemple, une relation amoureuse et avoir des enfants Ce qui pourrait donner naissance à une nouvelle génétique d'aliens, ce qui serait très intéressant. Parce que, mis à part les Sims, on avait les vampires les vampires, et on avait les aliens. Moi, je trouverais sympa, personnellement, que euh, ces euh, aliens qu'on trouve sur Batou. Euh, ne soit pas que des seuls Sims avec des masques. Vous voyez qu'on le retrouve dans le cas, le masque, et qu'on puisse le mettre sur la tête de n'importe quel Sims, ou euh, lui mettre des cornes, des machins, des trucs. J'aimerais bien qu'on puisse avoir, par exemple, ben, des nouveaux genres. Euh, donc, on avait nos aliens de Six il y avait des Sims humains, on avait des vampires. Est-ce que là, ça va être une nouvelle race d'aliens, et qu'on pourra les incorporer à nos foyers Ce qui va débloquer, je dirais, entre guillemets, un nouvel ADN et si un Sims humain se marie, et si c'est possible, on ne sait pas encore, mais si c'est le cas, ça pourrait être sympa, euh, votre sim euh, se marie avec euh, un alien de, de, de cette planète euh, et puis bah, ils ont un bébé qui va ressembler à un de ces aliens, hein, peu importe hein, euh, ce qu'on voit euh, dans le trailer, euh, ou même ne serait-ce que ceux de Six qui peuvent, euh, qui pourraient les rencontrer, il euh, y a plein de choses qu'on pourrait imaginer à ce moment là, ça pourrait débloquer sur des challenges, euh, par exemple Sixam contre Star Wars, euh, on pourrait avoir les humains au milieu il y aurait plein de challenges qui pourraient être créés à ce niveau là, mais maintenant on ne sait pas peut-être que ce n'est que des masques il y a beaucoup de gens qui le disent euh, on n'en sait pas plus euh, dans le cas, là, dans, le, dans, dans ce trailer ils n'ont pas montré grand chose au niveau du cas c'est passé très très très vite et on n'a pas vu grand chose mais pour moi ça serait bien qu'il y ait une nouvelle génétique d'alien avec, euh, avec ce pack euh, Star Wars et, euh, et ça pourrait être intéressant justement d'avoir un nouvel ADN et de pouvoir créer un nouveau personnage euh, bah, surnaturel, on a eu les sirènes, on a eu les vampires, on a eu on a les aliens, donc ces aliens là, ça serait bien qu'on puisse les incorporer. Comme toujours, va falloir attendre le live des devs, je ne dirais pas les Sims gourous. vous savez que j'aime pas ce mot, mais il va falloir attendre le live des devs à condition qu'ils ne nous le sortent pas non plus, une fois que le pack est sorti, euh, comme ça avait été plusieurs fois le cas. Euh, le pack est sorti, ils font le live après et ils montrent le contenu du jeu et vous l'avez acheté. Donc, euh, je ne sais pas, à voir en espérant qu'ils le feront avant. Euh, toutefois, euh, ce pack reste mitigé au niveau de la communauté. Euh, ne ils ne comprennent absolument pas les joueurs des Sims, ne comprennent absolument pas ce qu'ils vont faire de cet univers Star Wars dans leur gameplay. Comme je dis, espérons qu'on en saura plus euh, quand les, les devs feront le live. De mon côté, je trouve qu'il y a des choses quand même intéressantes. Euh, pas, il y en a d'autres qui ne sont pas terribles, mais il y a quand même des choses intéressantes. Mais je me répète, ne jamais se fier à un trailer c'est comme au cinéma je vous l'ai dit plusieurs fois vous avez une super bande annonce et puis après et on a, on a eu le cas hein, plusieurs fois dans, dans les Sims avec StrangerVille par exemple une fois que vous aviez fini votre enquête c'était terminé votre gameplay il était fini euh, là comment ça va se passer euh, est-ce que ça va être le même système que, que StrangerVille c'est la grosse question que toute la communauté se pose euh, je parle de la communauté américaine hein, parce que la communauté française moi je l'ai mis de côté et, euh, et bien écoutez, en tout cas, ce qu'on va voir après, vous allez voir que franchement, on a été pris pour des couillons emboutés en beauté. Parce qu'en fait, ce pack, euh, je vais vous le montrer, ce pack n'est pas sorti comme ça. Alors, euh, je ne comprends pas parce que au niveau de, de Twitter, etc., ils se sont fait euh, complètement incendier euh, sur le site officiel, hein il euh, y a eu une publication d'un euh, des Sims euh, Guru, euh, tout content d'annoncer euh, que le prochain pack serait Star Wars. Et les commentaires qui en découlent euh, étaient plus que qu'agressifs, euh, euh, plus que virulents, il y avait des insultes, etc. Et dans la foulée, euh, ben, le, le, la, le Sims Guru qui avait, qui avait posté ce, ce tweet l'a supprimé, effectivement. Donc maintenant, vous ne le trouverez pas. Mais euh, à la limite, si vous mettez ma parole en doute, je pourrais vous le faire passer parce qu'il y a quelqu'un qui est euh, sur YouTube qui surveille tout ça et qui a pris une capture d'écran de ce, de ce tweet avec les insultes qui vont avec. Et je peux vous assurer que c'est pas tendre. Voilà. Donc euh, là, on a fait l'analyse au niveau du tour on a fait le tour, l'analyse, le tour du gameplay, donc il y a des choses qui sont intéressantes, etc. Et où je voulais en venir, si maintenant c'est le côté négatif, et vous montrer déjà plusieurs choses, et je pense que vous allez tomber des nus. Alors déjà, vous savez que depuis peu de temps, euh, les Sims sont disponibles sur Steam, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, donc je ne sais pas euh, comment ils ont abouti sur Steam, parce que Steam ne voulait pas des Sims 4. Bon, fait, enfin, maintenant, ils y sont. Et... Euh, si vous regardez bien, et c'est là où vous allez faire peut-être tilt, j'espère. Euh, donc, si vous voulez acheter le jeu de base des Sims 4, il est à 39,99€ ici. La version de luxe, de luxe pardon, est à 49,99€. Ça, c'est la base pour avoir les Sims. Vous pouvez, si vous le voulez, euh, avoir à partir de 3, l'IA Play. Donc, il faut payer 3,99€. Donc, on ne ben, on va, on va pas en tenir compte. Hein, parce que le reste, déjà, ça va vous suffire, je pense. Donc, euh, admettons, vous avez acheté donc 39,99€ votre jeu de base. À cela, si vous avez préféré prendre le Deluxe et le Chien et Chat, vous avez payé le pack en tout 59,38€. Sachant que là, il y a une promotion de 34%. Suite à ça, en fait, est sorti les DLC. Comme on le sait, Get Famous, Chien et Chat, à la fac, Il Parasidia, euh, euh, Vivre Ensemble, Les Saisons, Au Travail, enfin tous les DLC, il y en a 37. Et sans compter, sans compter, Chien et Chat, sans compter le prix de base des Sims 4, si je vous montre combien vous avez claqué pour les Sims 4 en achetant, vous avez dépassé les 704,65 euros pour avoir tous les packs, tous les kits, etc. etc, qui sortent à chaque fois. Sans compter que ces 704,65€ ne comprennent pas Star Wars. Voyage sur bateau, vous voyez, pour l'instant, non disponible, puisqu'il ne sort que le 8. Donc 704,65€, euh, ça pique quand même. On se dit, mais putain, mais j'ai claqué 704,65€ en achetant tout ça. Et les trois quarts, j'en euh, suis pas content ou je ne m'en sers pas. On va parler de Bonchino, par exemple. Ça a été une catastrophe. Il euh, y en a plein comme ça. Donc, euh, où beaucoup de joueurs ont été déçus du pack. Mais enfin, c'est juste pour vous montrer, sans compter Star Wars, vous avez claqué à l'heure d'aujourd'hui 704,65 euros AIA. Voilà. Mais le pire n'est pas là. Le pire n'est pas là. Le pire est ici. Euh, donc, je vais vous montrer euh, une chose euh, qui va, alors il faut que je le retrouve, on va se retrouver tout de suite, le temps que je retrouve le bon poste. Parce que vous voyez tout ça là-haut, c'est des choses qui vont vous montrer qu'on nous prend pour des andouilles, voilà, par rapport à ce soi-disant pack Star Wars. Donc, on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve donc ici sur la page euh, officielle. Euh, des, des Sims 4 et qu'est-ce qu'on voit ici en haut sondage les Sims 4 quel pack aimeriez-vous voir en 2020 agriculture c'est daté du 2 janvier 2020 les chevaux, les loups-garous ok donc les Sims 4 ont terminé la décennie en beauté, euh, la magie, l'université. Hormis les packs d'objets d'art, euh, la communauté, personne à l'exception d'IA et de Maxi ne sait ce qui va arriver en 2020. Bien que les développeurs et les s'entendent que les fans devaient s'attendre à des virages et rebondissements inattendus pendant euh, le mois de décembre. Nous avons donc pensé qu'il pourrait être amusant de lancer un sondage pour voir ce qui pourrait intéresser les gens. Énormément de gens ont répondu à ce sondage. D'accord, Qu'est-ce que vous aimeriez pour... L'année 2020 au niveau des PAC. Voilà le résultat du sondage. Les hôtels sont sortis en numéro 1 avec 18,2 cas de vote. Vie scolaire en 2, 17 cas de vote. Les mondes, euh, ajout d'emplacement, plus de diversité de jeux, 15 000 votes. L'agriculture, 14,4 cas de vote. Les voitures, 12,5K votes. Le passe-temps, donner plus à faire à des Sims pendant le, euh, leur temps libre, 12,2K. Des, des, des, des, des, des, des enquêtes de meurtres, de mystères, à 10,2K. Les chevaux, équitation, écurie, 10,1K. Les mariages, autre option pour les mariages ainsi que les nuits d'enterrement de vie de jeunes filles et garçons, 9,5K. La télé-réalité, oui, parce qu'on a eu, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous pouvez tout trouver sur YouTube. Vous tapez euh, télé-réalité des Sims 4 et vous allez voir euh, la télé-réalité qui a été réalisée sur les Sims 4, c'est affolant. C'est affolant, c'est d'un ridicule pas possible et euh, c'est vraiment, euh, c'est pas faire de la pub aux Sims 4, honnêtement, tellement c'est débile. Et je ne suis pas la seule à le dire, vous, si vous lisez les commentaires, hein, pareil, vous faites un clic droit sur la page YouTube et vous aurez les commentaires en français. Et vous allez voir qu'ils se font maraver quoi Tellement c'était débile. Mais bon, bref. Télé-réalité, 9K. Euh, et si vous pouviez jouer dans votre propre Love Island Survivor. Les euh, plus d'options <coughs> de pack. Y compris une carrière de Grim Reaper. Qui a perdu contre, contre les arts, etc. Donc 8,5K. Le médiéval arrive en 12 e place avec 8,3K. Les vacances d'hiver arrivent avec le, la demande de ski, de snowboard et autres activités dans la neige, avec 7,9K. Les super-héros, sauver le monde avec des super-pouvoirs, 7,8K. Les loups-garous, ça, ça avait déjà été demandé quand on avait eu le vote euh, pour les sirènes, hein, les fées, etc. Les loups-garous en faisaient déjà partie, et là, ils le redemandaient, hein, donc à 7,4K. Les sapeurs-pompiers, ramenaient la carrière de pompiers 7,2K. Donc, ça ils ont, on a été, ils ont été entendus, Puisque les sapeurs-pompiers sont de retour. Euh, futuriste, voyage dans le temps vers le futur, 6,4K. Changement climatique, carrière d'activiste climatique et option plus écologique pour votre foyer, 5,9K. On l'a eu avec le pack écologie. Des morts-vivants, survivaient une apocalypse zombie. On peut dire qu'on l'a eu avec euh, à 5,1K, qu'on l'aurait eu avec StrangerVille. Hein, euh, voilà. Le véganisme en arrive à 20 e position. Variété de plats et de restaurants pour les végétariens à 4K. Et regardez ce qui arrive dans le vote de la communauté suite à ce sondage en 21e place à 2,9K. La guerre des étoiles, Star Wars. Nous avons Baby Yoda potentiel pour plus de croisements Star Wars. Voilà. Donc, il arrive en 21e position. Ce n'est pas du tout ce que la communauté avait, avait voté. Là, vous avez la preuve par A plus B. Euh, qu'en premier a été voté les hôtels, et tout ce que je vous ai dit. Donc là, si on ne vous prend pas pour des jambons, euh, et IA n'écoute absolument pas à sa communauté. Alors, il est tout simple, hein, euh, on va passer sur une autre chose qui va peut-être vous choquer, mais tout simplement, pourquoi on a Star Wars Parce que tout simplement, les parcs Disney du monde entier, viennent de mettre en place, euh, fin 2019, euh, l'attraction Star Wars. Et comment s'appelle cette attraction dans le monde entier Elle s'appelle Batou comme par hasard. Donc on sait que Electronic Arts est avec Disney. Donc on va regarder ici. Je vous mets des images euh, de l'attraction voilà, de, de euh, Star Wars Galaxy Edge au parc Disney. Euh, voilà, vous, c'est exactement la copie conforme de ce qu'on va avoir dans le pack. Voilà. Mais il y a autre chose que je vais vous montrer. Euh, je pense que c'est là. Voilà. Regardez bien cette bande-annonce de Star Wars Galaxy Edge qui est maintenant ouvert à Disney World. Alors, c'est pas en français, c'est Disney Park qui fait. Euh, C'était le 5 décembre 2019. Qui annonçait l'ouverture de Star Wars Galaxy Edge dans les parcs Disney. Regardez, vous allez halluciner. Pause. Regardez. Ici. Qu'est-ce qu'on retrouve Quand on regarde la bande-annonce euh, du trailer, enfin du, oui, du trailer, cette perso ce personnage y est ce personnage y est dans le pack Star Wars. Donc on continue. Les droïdes, etc. Ça c'est l'attraction en elle-même. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, euh, Electronic Arts a tout simplement un partenariat avec Disney. Ça, ils ne le cachent pas. Euh, que, euh, et que, ben voilà, ils, ils font une grosse pub. C'est juste de la pub. Voilà, une grosse pub pour la nouvelle attraction de Disney. Ici, on peut voir euh, la bande-annonce du, du trailer de Voyage à Batou. Et euh, je vous ai mis en français les commentaires donc, euh, les Sims annoncés il y a six jours, dans peu de temps, dans une galaxie très proche de la nôtre, vos Sims arriveront sur batou Donc, euh, on pouvez cliquer sur le lien là. Et ici, donc, 446 réponses. Je peux vous dire que ce n'est pas dans la dentelle. Hein. D'accord, mais qui a demandé cela Ne pas euh, l'acheter de toute façon. Ne jamais dépenser d'argent pour toi, e Electronic Arts. Pourquoi Juste pourquoi Cette bande annonce a plus de dégoût que comme LMAO euh, nous n'avons pas besoin de Star Wars, euh, pourquoi Star Wars, qui l'a demandé, j'imaginais que cela devait être publié lors d'un panel, lors de la célébration annulée de Star Wars, nous voulions juste des voitures et un pack, un jeu de ferme, non, ils ne le feront pas, je suis désolée, mais la plupart de la communauté ne voulait pas ça, et je vous en passe, il y en a mais des tonnes, euh, de, de, de. ils se font maraver. marraver, mais ils s'en foutent, ils s'en foutent. Ils font leur pub pour, euh, pour Star Wars et pour Disney, leur partenaire. Hein. Euh, ils ont sûrement aussi euh, une franchise avec, euh, avec Star Wars, euh, vu qu'ils ont les jeux Star Wars sur EA. Donc, euh, voilà. Donc C'est juste une question de pub. Et le sondage qui avait été fait, je vous l'ai montré, euh, c'était pas du tout ça que la communauté voulait. Mais vous le voulez pas, on vous le met quand même, parce que nous, derrière, il y a du pognon qui doit rentrer. Voilà. Donc, euh, tous ces supputation supputation euh, qui était euh, oui mais est-ce que c'est pas un coup de pub est que oui voilà on a la réponse c'est simplement le pognon une fois de plus puisque la communauté on vous a demandé de voter vous aviez demandé les hôtels euh, voilà qu'est-ce que vous vouliez en pack comme en 2020 et euh, Star Wars est arrivé vraiment en dernier vous l'avez vu et qu'est-ce qui sort de Star Wars donc euh, ils vous écoutent absolument pas euh, ce qu'ils ont vu c'est que ben voilà Disney euh, sortez une nouvelle attraction fin 2019 qui est Star Wars. Euh, dans la ville de Baton, vous pouvez y faire exactement dans cette attraction. Si vous voulez, vous pouvez retrouver sur Internet euh, l'attraction elle-même. Vous verrez que vous pouvez y faire exactement tout ce qu'il y a dans le pack. Et euh, voilà, c'est juste un gros méga coup de pub. C'est hallucinant. Ici, donc Disney... Les Sims 4 font un voyage sur Batuu avec un pack spécial Star Wars. Lors de la soirée d'ouverture de la Gamescom ce jeudi 27 août 2020, EA et Maxi ont levé le rideau sur les Sims 4 Wars, voyage sur Batuu, une nouvelle extension qui permettra aux joueurs de s'immerger dans le mode de Star Wars Galaxy Edge des parcs Disney américains. Voilà, ils vous le confirment, ils vous le disent là, sur le site officiel quoi. Ils vous le disent. Voilà, c'est... En partenariat avec les parcs Disney américains. Pourquoi ça fonctionne pas assez bien, Disney, euh, faut leur faire de la pub. Et nous, on va acheter derrière un pack. Euh, alors, je ne sais pas combien ils vont le mettre. Mais bon, si c'est du 40 euros, abus, abus, abus. Surtout que vous en êtes quand même à, à 700 et des brouettes. Hein. Voilà, ils n'ont pas fini de sortir des packs. C'est le, le jeu où, euh, même en DLC, vous prenez d'autres jeux où il y a des tas et des tas de DLC derrière, des jeux de survie, des jeux de des RPG, etc. Vous prenez Skyrim, vous prenez enfin, d'autres jeux, vous me direz que ce n'est pas la même chose, mais vous imaginez 784 euros, sans compter celui-là, sans compter chez un Chat. Jusqu'où jusqu ça va aller euh, D'autant plus qu'on commence à parler d'un Sims 5. Euh, Calculer euh, au niveau, euh, pour ceux qui jouent au Sims depuis les Sims 1, les Sims 2, les Sims 3. Calculez combien vous avez donné à Electronic Arts en argent. C'est un des jeux qui prend le plus d'argent aux joueurs au monde. au monde. Je vous mets au défi de me trouver un jeu euh, qui soit RPG ou autre. où quand vous avez acheté les DLC qui sortent, vous vous retrouvez à 800 euros. Ça n'existe pas. Et ça... Je peux vous dire que ça grogne partout, sur les réseaux sociaux, allez voir sur Instagram, allez voir sur Twitter, allez voir, tout le monde en a ras la patate d'être pris pour des vaches à lait. Ça a mis du temps, ça a mis du temps, euh, les gens ouvrent enfin les yeux, euh, et d'autant plus que là, je vous l'ai montré, vous avez voté et vous n'avez pas été entendu. c'était le dernier pack demandé, mais on vous le colle quand même. Voilà. Après, personne ne vous oblige à l'acheter, vous, vous allez dire, mais personne ne t'oblige à l'acheter, c'est clair euh, on n'oblige pas à l'acheter, les, les fans de Star Wars le prendront sûrement, ceux qui n'aiment pas Star Wars ne savent pas ce qu'ils vont en faire dans leur gameplay, enfin bon voilà, c'est très très mitigé, et la colère je peux vous dire qu'elle est partout, que ce soit sur Youtube, allez sur les, sur, YouTube, sur les chaînes de Youtube, je vous ai montré quelques commentaires, mais il y en a des plus hard, allez sur Twitter, allez sur Instagram, allez voir, ils se font insulter, au point d'en enlever les tweets officiels qu'ils ont mis, euh, quand ils ont enfin révélé quel allait être le pack qui allait sortir. Est-ce que vous avez déjà vu, franchement, un développeur qui poste un tweet annonçant son pack et qui retire son tweet parce qu'il se fait maraver et qu'il se fait démonter par les joueurs Non, c'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Et Tronicart l'a fait. Mais ça, voilà, quoi. Donc Galaxy S départ Disney américain, l'extension donnera aux joueurs des Sims 4 l'occasion d'explorer la planète de Batu. Je vous rappelle que si vous allez voir sur euh, Internet, Batu est aussi le nom qui est donné à la ville dans les Disney. Euh, quand vous allez à l'attraction euh, de Star Wars, la ville que vous allez visiter s'appelle Batu. Et vous l'avez vu en photo, c'est la copie conforme de ce qu'on a dans le jeu. Ah ça, pour ça, rien à dire au niveau des vaisseaux, au niveau de la ville niveau graphisme, ils ont fait un super boulot, voilà, maintenant, après euh, à voir quoi donc d'interagir avec les personnages de Star Wars, de découvrir un certain nombre de lieux emblématiques, visibles également dans les parcs, vous voyez que je vous dis pas des conneries c'est une collaboration unique mais qui semble prometteuse pour les fans de Star Wars et des Sims collaboration unique avec Disney pour leur faire de la pub pour leur attraction euh, de Star Wars voilà, donc je ne sais pas si Disney a vraiment besoin de ça mais bon, en plus de visiter Batou, les joueurs pourront décorer leur maison avec des touches Star Warsiennes inspirées du Nouveau Land. Euh, avec les sims, nous nous sommes toujours efforcés de créer du contenu. Alors là, ce sont les sims, c'est les sims de qui parlent. Avec les sims, nous nous sommes toujours efforcés de créer du contenu qui pousse l'imagination des joueurs au-delà de leurs limites pour raconter des histoires amusantes et uniques dans leur jeu. Et avec les Sims 4 Star Wars Voyage sur Batu, ils pourront prendre leurs Sims dans une aventure aux confins de la galaxie, a déclaré Lindsay Pearson, productrice exécutive et directrice générale des Sims, dans un communiqué de presse. Nous sommes de grands fans de Star Wars, vous peut-être, mais pas les joueurs, et avons, dé avant et avons décidé de créer une expérience Star Wars authentique et immersive pour les joueurs qui incarnent également l'expression de soi et les possibilités de narration profonde avec les Sims. Et là, si vous lisez bien hein, comme il faut... Nous avons décidé de créer une expérience Star Wars, mais votre communauté, ceux qui vous font gagner votre vie, ceux qui achètent les packs, combien de fois ils vous ont dit qu'ils n'en voulaient pas Mais non, ils ont décidé. C'est pas moi qui le dis, hein. c'est la productrice, ces personne exécutive et directrice générale des Sims. D'accord Donc voilà quoi. Donc euh, bon, ils vous ont peut-être laissé voter pour un kit, mais là on ne vous donne pas le choix, c'est un pack. Voilà. Sur Batuu, les joueurs des Sims auront la possibilité de s'allier avec Rey, Vimoridi et la Résistance, ou Kiruren et le Premier Ordre. Terminé, l'émission débloquera de nouvelles options pour récolter des vêtements et des décorations. Les joueurs auront également leurs propres droïdes qui pourront être personnalisés. Les joueurs auront la possibilité de visiter des lieux tels que Hogas Cantina et de travailler avec Ando au Knaka pour mener à bien des missions de contrebande à hommage à la course de smuggler Run. Dans l'ensemble, cela semble être une option parfaite pour ceux qui ne peuvent pas visiter le parc pour le moment. On revient sur Disney et boum, on en remet une couche Bien que cela semble certainement être le lien le plus important de Star Wars que des Sims 4 aient jamais vu, ce n'est pas le premier. A la fin de l'année passée, Maxi a publié une statue de l'enfant bébé Yoda dans le jeu pour célébrer la popularité du personnage dans The Mandalorian. L'extension Star Wars Voyage sur Batou sortira le 8 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Voilà. Donc, euh... Qu'est-ce que dit ce monsieur-là, Florian Miou Exerçant dans le domaine de la santé publique, je pense être ce que l'on appelle communément un pur fan d'Alam. Je suis aussi dans la santé publique, mais je ne suis pas une fan de Star Wars. Je les ai vus, mais c'est pas pour ça que passionné omnipr. Omnisciente de la maison de Mickey, de tous les labels en son sein, mon hyperactivité ma persévérance m'ont permis de créer Disney Phil avec mes amis et de le faire vivre aujourd'hui avec le souci de la rigueur, de la parcimonie et le même amour pour ce Walt Disney Company qui m'anime depuis toujours. Cohérence éditoriale et cohésion humaine vont de pair pour moi dans ce projet que je porte depuis 2016. Référent principal sur tout ce qui est publié au nom de Disney Phil, je reste à votre entière disposition pour échanger autour de notre passion commune. Donc là, c'est une des personnes qui a participé apparemment au projet, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, je ne vois pas son rapport et le fait qu'il travaille dans la santé publique et c'est sa passion pour Star Wars. Enfin bon, voilà, donc euh, ici, euh, on peut voir que euh, au 9 août 2020, a été publié ceci, les Sims sont un problème de ton de peau, il doit changer. Ça fait longtemps, longtemps et je crois que c'est depuis la sortie des Sims 4 que vous êtes nombreux à demander à ce que les couleurs de peau euh, soient diversifiées. Voilà. Et c'est marqué ici, les Simmers, puisque c'est comme ça qu'on appelle euh, les fans des Sims, les Simmers les s'expriment et appellent au changement. Et ça c'est depuis la sortie des Sims, comme quoi les couleurs de peau ne sont pas réalistes. Hein. Voilà, tout simplement. Alors qu'une grande, qu grande partie de l'attention au cours de la semaine dernière a été autour de l'icône de la fuite pour le nouveau pack de jeux Sims 4 et toutes les spéculations qui vont avec, il y a un problème légèrement plus important à porter demain qui a été abordé par plusieurs Simmers et la communauté au sens large. Les Sims 4 ont un problème de ton de peau et il y a une pétition sur changeorg pour essayer de changer cela. Non mais c'est fou. Arriver pour se faire entendre à faire une pétition pour avoir des couleurs de peau dans un jeu euh, qui vous permet d'avoir des couleurs de peau réalistes. Voilà. Donc euh, ils, sont, ils sont allés jusqu'à faire une pétition sur changeorg. Et donc euh, au moment de la rédaction de cet article, soit le euh, 9 août, tout simplement... La pétition pour des échantillons supplémentaires, c'est pas énorme ce qu'ils demandent, c'est des échantillons supplémentaires et une roue chromatique pour des tons de peau dans les Sims 4, avait 80 000 signatures. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, nous laisserons l'auteur de la pétition expliquer. Les tons chers plus foncés des Sims ne sont pas très bien faits. Ils ont l'air très cendrés et n'ont pas de dynamisme. Lorsque le jeu sims est sorti pour la première fois en 2014, le jeu avait peu ou pas de portée pour les personnes à la peau foncée et les nuances qu'ils avaient étaient très mauvaises. En février 2018, les Sims ont ajouté quelques nuances plus sombres, ce qui a porté le total à 10 nuances moyennes foncées. Alors, on parle là, je pense, des peaux euh, black, parce que vous allez voir plus tard, euh, IA, s'est allié pour soutenir une association qui est pour défendre euh, la communauté euh, black aux États-Unis. Donc, euh, voilà, je pense que c'est plus la communauté euh, black qui en a un petit peu à la patate. Et, euh, et les autres, bien sûr, parce que, bon, on, on les rallie quand même hein, dans leurs dans leur demandes. Euh, donc euh, voilà, surtout qui a, euh, est dans une association de lutte euh, pour l'égalité des races. Et euh, on, on, voilà, les joueurs ne de, de couleur ne comprennent pas pourquoi, euh, voilà, alors qu'ils demandent ça depuis le début. Et qu'en 2018, on, on leur a juste ajouté, on a, ils ont juste ajouté 10 nuances moyennes foncées qui apparemment... Euh, sont hachés, chier. Voilà. Ces nuances supplémentaires qu'ils ont ajoutées sur les quatre teintes les plus sombres, une petite tache de coloration entoure le nez. Voilà. Donc là, vous voyez, vous les avez en détail. Le maquillage existant dans le jeu ne semble pas tout à fait correct à ces nouveaux temps. Par exemple, l'ajout de rouge à lèvres a créé une ligne déplacée sur les bords des lèvres d'un Sims. Nous ne devrions pas avoir à compter sur des CC pour obtenir la représentation que nous méritons. C'est-à-dire qu'ils euh, disent que. Et c'est vrai, on est obligé euh, dans nos gameplays dans nos challenges, ou etc d'utiliser des CC, parce que ben, euh, ça va être des skins, ça va être des cils, ça va être des yeux, ça va être des couleurs, ça va être... Voilà, parce qu'on ne trouve pas notre bonheur. Ça, c'est la base du jeu. Donc, euh, ils ne comprennent pas pourquoi un truc qui, a un, un, qui est allé jusqu'à faire, et la, la pétition est toujours valable, hein, sur change.org, une pétition qui recueille 4, plus de 80 000 signatures et qui est toujours en cours, en arriver là, pour des nuances de peau, pour que ce soit réaliste dans un jeu, waouh 785 euros sortis de votre poche. Ok, donc pour les personnes qui sont de couleur, qui sont black, qui sont métisses ou autres, et qui ont envie d'avoir leurs sims euh, de couleur de peau black ou, ou métissé, euh, apparemment, euh, tout ce qui est euh, couleur de peau, il euh, y a un problème de décoloration qui entoure le nez. Le maquillage existant dans le jeu n'est pas bon sur les tons de couleur. Ils sont obligés de télécharger des CC pour obtenir des choses correctes. Euh, pour un jeu qui se targue d'inclusivité, je pense qu'il devrait y avoir une roue chromatique pour les tons euh, de peau des Sims. Il y a déjà une roue chromatique pour les pets dans le jeu. Et je pense que les Sims devraient également avoir la possibilité de le faire. La, la représentation compte, nous méritons de nous montrer. Et de nous représenter avec précision. Ce jeu a connu une croissance dans de nombreux domaines, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Cela fait six ans depuis la sortie de ce jeu que nous attendons toujours plus de représentations. Ici, on peut lire que, soulignant que les Sims 4 sont sortis avec euh, plus de peaux claires que foncées, et que la majorité des peaux foncées du jeu sont assez claires. En fait, nous vous recommandons vivement de regarder le TED Talk de, de Pumbella exactement là-dessous. Donc ça, on va le passer, elle montre toutes les couleurs du jeu et elle dit ce qu'il en pense, mais ce n'est pas en français. La, la, bloop, la conversation s'est poursuivie sur Twitter, et comme beaucoup l'ont souligné, il n'y a pas si longtemps que les Sims ont publiquement soutenu le mouvement BLM, qui est un, je, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous l'ai dit, c'est un, euh, c'est une association euh, pour soutenir la communauté noire aux états unis pour l'égalité, euh, voilà, tout simplement, euh, pour l'égalité euh, entre les noirs, les blancs, euh, les jaunes, les verts, enfin voilà, qu'on qu soit tous euh, à armes égales, et que la couleur de peau ne soit plus un problème, donc, euh, bah, les Sims ont publiquement soutenu ce mouvement, d'accord, euh, et, ben, la communauté n'est pas contente puisque l'ajout de tons de peau plus diversifiés ne serait-il pas moyen excellent de montrer son engagement à faveur d'une représentation égale euh, Il leur pose la question, c'est bien beau de soutenir un mouvement, euh, une association, mais encore faut-il agir euh, Quand vous voyez que ça fait 4 ans euh, que cette communauté euh, demande à ce que euh, l'ajout de ton euh, corresponde plus à la personnalité des gens de couleur et soit plus réaliste, comme le sont un petit peu... Euh, euh, bah, les, les sims de couleur claire et encore beaucoup on est à mettre des skins qui font plus réaliste euh, voilà quoi c'est quand même euh, comme ils le disent euh, si vous voulez vous engager hein, en faveur d'un du, du, du, du mouvement ou d'une assaut il euh, bah, faut le montrer voilà, mais apparemment, ils s'en foutent aussi. Bien que le jeu soit amélioré au fil des ans et qu'ils aient fait un effort notable pour représenter une nombreuse communauté dans les Sims pré-créés qui se lancent avec ces packs, les Simers ne, ne devraient pas avoir à se tourner vers des CC et des mods pour quelque chose d'aussi basique que les tons de peau. Et je suis entièrement d'accord avec eux. Donc le sondage, je vous l'ai montré, il est arrivé 21ème. Donc voilà, si là c'est pas du foutage de gueule par rapport au sondage qu'on vous a demandé de faire, euh, c'est pas du tout ce que vous avez demandé, euh, voilà, donc 21ème, vous le vouliez pas, mais on vous le met quand même, parce qu'on doit faire de la pub à Disney Attraction euh, pour... Euh, pour son attraction euh, de Star Wars, donc euh, ici euh, on l'a vu, donc euh, ça je le ferme. Ici, donc les différentes images, et franchement c'est exactement ce qu'on a dans le pack euh, les maisons, l'univers, euh, les vaisseaux, etc. Jetez un œil sur internet, sortez vos œillères, regardez un petit peu, et vous avez vu, vous avez claqué 785 euros sans compter le prix de ce qui va arriver à celui-là et sans compter chien et chat. Jusqu'où iront-ils Voilà, surtout qu'ils vous respectent pas, quoi. Voilà, ils vous respectent pas. Si, pour le kit, bah, le kit coûte moins cher. Donc, ils vous ont demandé de voter. Euh, et puis, bon, soit disant que le kit tricot a gagné. Apparemment, il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait voté pour le kit tricot, euh, d'après ce qui est dit. Et si vous regardez sur YouTube aussi, vous verrez que beaucoup disent, ah mais moi, je n'avais pas voté pour ça. Bon, il est sorti, c'est le choix d'une communauté. J'ai fait, moi, une vidéo dessus. Quand vous voyez qu'il faut deux heures, heure Sims en accéléré pour qu'elle fasse un bonnet, on la regarde se balancer sur son rocking chair pendant deux heures. Youpla boum, on s'éclate. Enfin, ça, après, c'est du gameplay. Je respecte euh, votre façon de jouer. Moi, je fais des challenges. Donc, euh, moi, qu'elle tricote ou qu'elle tricote pas, ça ne me change pas ma vie. Euh, mais voilà, quoi. Il faut arrêter, euh, là, maintenant, de prendre des gens pour des abrutis. Et là, avec ce pack, vu la grogne qu'il y a, ben, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils ont des partenariats. Il y a de l'argent derrière. Vous êtes content, tant mieux. On ne vous oblige pas à l'acheter. Mais voilà. Euh... On ne vous oblige pas, mais il euh, y a eu beaucoup de packs qu'on ne nous obligeait pas à acheter et qui ont eu un impact suite à la mise à jour, euh, qui ont eu un impact euh, dans notre jeu. Rappelez-vous, les saisons, on n'arrivait plus à jardiner, il y avait des nouvelles, euh, rien qu'avec la mise à jour. Les saisons, il y avait, euh, euh, on s'est retrouvé avec euh, le lendemain de la mise à jour, le pack n'était pas sorti. Si vous ne le vouliez pas, vous aviez des problèmes dans votre jardin, il y avait des nouvelles actions à faire. Euh, L'écologie, c'est pareil, vous pouvez le désactiver, vous avez toujours le problème, on le désactive. Euh, moi j'ai vu dans des, euh, en faisant des, des, des challenges, euh, j'avais désactivé l'écologie, ou euh, oublié de la désactiver sur certains challenges. Et ben, tout simplement le problème il est que je me suis retrouvé avec des amendes alors que je fais un challenge euh, où on, on part avec par exemple pas beaucoup d'argent. Donc c'était un peu pénible, euh, donc plus ça va plus on se retrouve avec des packs euh, voilà, on, qui ont un impact dans notre jeu. Et si on ne veut pas l'acheter, ben, on est un petit peu euh, enquiquiné dans notre gameplay. Voilà, donc, euh, et, et vraiment, les saisons ont été révélatrices de cela. Euh, parce qu'après la mise à jour, on avait des problèmes pour jardiner, etc. Parce que dans la mise à jour, ils avaient inséré déjà des choses du pack. Ce euh, qui a plus ou moins obligé à acheter le pack, si on voulait que notre jeu revienne à marcher euh, correctement. Parce qu'on avait énormément de mal à jardiner. Donc ici, ça, je ne sais pas si je voulais vous les montrer. Euh, les Sims 4, Star Wars, Voyage sur Batou, une extension galactique. Le 27 août 2020, une information complètement inattendue a été dévoilée lors de la conférence Gamecom 2020. Euh... Les Sims 4, jeu de simulation, est disponible donc. Euh... Mac, etc. accueillera le 8 septembre une, une toute nouvelle extension Star Wars intitulée Voyage sur Batou. Elle amènera les joueurs sur la planète Batou, celle que l'on peut visiter dans les parcs Disney américains. Allez hop là, là vous avez la preuve. Ne dites pas que je m'y tonne, c'est marqué ici. Une expérience qui s'annonce totalement incroyable et unique. Euh, les Sims 4 est un jeu de simulation. Les joueurs créent leurs propres personnages et leur font vivre des aventures uniques. En revanche, c'est une véritable surprise de voir apparaître une extension Star Wars parmi celles déjà disponibles sur le jeu. Fini les villes inspirées de la Terre, nous sommes invités sur Batuu. Nos Sims vont débarquer sur la planète. Ah là, on nous dit que c'est une planète. Voilà, petite info, c'est une planète ici. Donc, est-ce que ça sera comme Six Sam Je ne sais pas du tout. Comment on va y aller Et pouvoir faire toutes les activités propres à l'univers Star Wars. Manger à la cantina, rencontrer des espèces extraterrestres, jouer au sabac. Voilà, c'était Sabac le nouveau jeu qui ressemble un petit peu au poker pour gagner la monnaie galactique. S'entraîner au sable laser ce qui augmentera, comme je vous l'ai dit, la compétence fitness. Bref, vous l'avez compris, c'est une invitation à une immersion totale. Les personnes emblématiques de la troisième trilogie Star Wars à ceux de Land Batu des parcs Disney seront présents. On recommence ici, boum, les parcs Disney Préférez-vous euh, préférez aider Kylo Ren, à découvrir la base de la résistance, ou plutôt Ré et Vi, Morali, Maud, Maud, excusez-moi, hein, je ne connais pas tous les noms de Star Wars, je, je n'en suis pas une fan, se battre contre le premier ordre, sinon, Ando, Onaka et ses mercenaires pourront toujours vous aider et obtenir, à obtenir de nouveaux crédits, non de la monnaie de l'univers Star Wars, donc euh, voilà, la monnaie galactique. Ce sera la monnaie qui sera exclusivement dans l'univers, dans le monde et sur la planète. Donc, Batou, ce sera la monnaie galactique. Ce ne sera pas les Sims Toulouse. Et comme dans les parcs Disney, le faucon Millennium sera présent sur place. Euh, si nous pouvons bien évidemment passer le temps de nos Sims à flâner sur cette nouvelle planète. Des véritables aventures nous attendent, des aventures Star Wars bien évidemment. Dans ce nouvel endroit, la résistance, le premier ordre, les mercenaires s'affronteront pour obtenir le contrôle de la planète et les actions de nos Sims détermineront qui prendra le pouvoir. Selon l'issue des challenges et missions spéciales, cela fera pencher la balance d'un côté ou de l'autre et vous donnera une certaine réputation auprès d'une des factions. Les missions changeront à la fois le monde, les interactions que les Sims auront avec les autres, des Sims du premier ordre auront des interactions spécial avec ceux de la résistance et permettra de gagner des récompenses, vêtements, missions très spéciales, artefacts et d'autres surprises. Le point de contact sur place est DJ R3X, celui qu'on a vu dans le trailer qui est le droïde DJ de la... Cantina Olga, de l'Olga Cantina. Il permettra d'en apprendre davantage sur les différentes factions et d'obtenir des missions. Au début, au début, ces missions vous demanderont de récupérer simplement des objets ou encore d'espionner, puis deviendront de plus en plus difficiles. D'autres expériences uniques des Lancer Star Wars Galaxy Edge seront disponibles dans le jeu. On devra fabriquer son propre sable laser en trouvant des cristaux Kibber, c'est ce que je vous disais. Chacun devra trouver le sien. Donc, des cristaux qui beurrent. Achetez son droïde au Droïde Dépôt qui pourra vous aider dans vos missions, dans vos aventures. Et pour finir, vous pouvez découvrir la bande de cette fameuse extension. Voilà, blablabla. Bla, bla. Alors, moi, je ne sais pas. Quand on a vu tout ça, euh, hop, je vais fermer ça. Ça, je vous ferme, évidemment, ici, le truc. Euh, le sondage où vous n'avez pas été respecté. Euh, ici, on revoit, 11... ah, c'était sur Twitter. Euh, un sous-programme non officiel consacré à discuter à tous les, sur les Sims 4 euh, 231 000 simmers euh, ils nous ont ils nous ont ah, je vais y arriver ils nous ont en fait donné quelque chose que nous ne voulions pas cette fois voilà donc il avait là il est marqué que beaucoup de personnes avaient choisi du, euh, de, de, de voter pour le réalisme de, du gameplay euh par exemple, des, des, des mystères de meurtre, etc. Bon, tout ce qu'on a pu voir, le médiéval, les super-héros placés en 12e et 13e place, le, euh, le, le médiéval, euh, etc. Euh, mais Star Wars était bien en 21e place ici, qu'avec 2,5K. Loin derrière les hôtels, la vie à l'école, les nouveaux mondes, la ferme, les voitures. Voilà. Euh, mais loin derrière, 21e. Vous avez voté Ok. Ah, on va lire les petits commentaires et on en restera là. Ok, la prochaine fois que nous voterons, souvenons-nous tous de voter dans le sens inverse. Heureusement qu'il y en a qui ont de l'humour. C'est IA dont nous parlons. Vous ne pouvez pas tromper le diable. J'aurais aimé qu'IA n'ait pas, pas si peur de faire des spin-offs. Certains concepts ne rentrent tout simplement pas dans le jeu principal. Je suis sûr que beaucoup de gens apprécieront les retombées avec plus de concepts. Uh, IA... PLS, s'il vous plaît, je supplie, je veux un nouveau et meilleur Sims médiéval. Je donnerai aussi de l'argent à votre cul gourmand. Voilà. J'achèterai un demi-cul médiéval, puis je continuerai à acheter euh, les GPS, SPS s'il le fallait. Donc, un peu, comment, euh, donc un peu comme, comment les packs étaient dans les Sims 3. Voilà. Donc, euh, il y a beaucoup euh, toi ce quoi, je pouvais penser en voyant ce tweet. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. Beaucoup de touches du mort, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère sur Twitter. Voilà, ben on a fait le tour. Euh, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Mais franchement, là, si vous n'avez pas les preuves par A plus B, que vous êtes pris pour des andouilles alors que vous avez voté, si euh, IA a quand même sorti ce pack, euh, malgré, malgré malgré, vos votes et vos demandes, euh, ne dites pas qu'Electronic Arts vous écoute. Vous avez claqué, vous leur avez donné minimum si on compte le nombre de joueurs des milliards, des milliards de dollars euh, chaque personne 786 euros euh, calculé avec le nombre de joueurs qu'il y a dans le monde des Sims euh, voilà quoi donc là vous avez un pack qui vous est sorti parce qu'ils ont un partenariat avec Disney un partenariat avec Star Wars puisqu'ils ont la franchise Star Wars euh, et donc on vous l'impose tout simplement donc après ne dites pas qu'Electronic Arts vous écoute après au niveau du pack je vous le redis au, au niveau du pack, ben écoutez, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. J'attends avec impatience en tout cas le live euh, des devs pour voir le contenu du casse, le contenu effectivement du mode construction, euh, voir ce qu'on va pouvoir faire, s'ils vont faire euh, comment dire, un gameplay dessus. Euh, espérons qu'il n'y ait pas encore de moins en moins de terrain comme on peut le voir depuis euh, maintenant 5 euh, ans que les Sims 4 sont sortis, plus ça va, moins il y a de terrains constructibles vides, je parle, ou alors il faut raser les maisons, euh, en espérant que ce coup-ci dans Star Wars, on ne se retrouve pas euh, comme ça a été le cas, et où il y avait eu la grogne il y a quelques temps, euh, sur le pack euh, magie, où il y avait des maisons, où il y avait des escaliers, mais a, ils avaient oublié de mettre des portes, où les maisons étaient vides, euh, il avait aussi de, de demander euh, côté américain, bien sûr, euh, les gros youtubeurs américains des Sims 4 avaient mentionné le fait qu'au niveau des cuisines, les placards de haut et de bas n'étaient pas de la même couleur et que c'était quand même hallucinant. N'oublions pas euh, la youtubeuse américaine dont j'avais parlé dans une autre vidéo et je vous l'avais montré, euh, qui s'est fait menacer euh, d'avoir sa ru vie ruinée par un Sims guru euh, tout simplement parce qu'elle a dénoncé que, euh, c'est vrai que nous, joueurs, on n'y fait pas attention. Mais elle est allée visiter, quand le monde euh, magique était euh, sorti, elle est allée visiter les maisons qui sont déjà habitées, vous savez, par des Sims qu'on ne fait jamais. Nous, on fait notre Sims et puis on va le poser sur un terrain vide, on achète notre maison, mais on ne va pas pour autant regarder. Mais elle, comme elle est buildeuse et qu'elle ne fait pas vraiment de gameplay, qu'elle est très très bulle, elle est allée visiter les maisons et elle, nous a... et elle a dénoncé que toutes les maisons étaient à moitié vides d'accord donc vous prenez toutes les maisons que vous aviez sur la map euh, et, et je l'ai fait moi après euh, dans, par exemple euh, le dernier pack euh, qui est sorti en dire écologie, faites un tour dans les maisons vous allez voir ce qui se passe vous allez euh, quand même tomber des nus. et quand elle a dénoncé ça elle s'est fait menacer vous pouvez le retrouver sur sa chaîne youtube ça fait euh, j'avais fait une vidéo là dessus je vous avais montré et elle explique tout et elle montre euh, le mail de menace qu'elle a reçu tout simplement parce qu'elle leur a dit qu'il serait bien et que c'est pas compliqué quand même de builder des maisons correctement. Un escalier sans porte, voilà, pour un, pour un pack à 40 euros, ça mérite quand même qu'il y ait une porte euh, et que les maisons ne soient pas vides et que nous derrière, on ne soit pas obligé de repasser derrière des développeurs. Euh, pour ben, faire que les maisons soient correctes quoi. Voilà, tout simplement Et parce qu'elle a dénoncé ça, elle s'est pris des menaces Et elle a publié le mail, mais ça, ça remonte à quelques mois Et là, la grogne gonfle toujours Même si on parle des Sims 5 euh, Là, c'est en train franchement de partir en sucette hein. Alors, qu'est-ce que j'attends de vous ben, Peut-être que j'aurai des réactions euh, Voilà, donc je ne suis pas là non plus Je respecte votre choix Que vous soyez fan des Sims mais ça, il fallait quand même le dénoncer, le dire, le montrer. Euh, voilà, on est plusieurs à le faire. Hein, que ce soit euh, au, au côté États-Unis, vous inquiétez pas. Euh, ce que je fais là, ça, ça a été fait niveau États-Unis. Euh, ça a été fait dans différents pays. Très très peu en France, comme d'habitude. Ça, ça ne change pas. Euh, après, je respecte effectivement euh, le gameplay de chacun, je respecte les fans des Sims, euh, Voilà, je respecte tout cela, euh, moi je donne mon opinion par rapport à des faits concrets et, et là ça devient vraiment hallucinant, moi je fais du multi-gaming, je ne fais pas que du Sims 4, j'ai commencé avec du Sims 4 mais j'ai arrêté parce que franchement... La mentalité, l'agressivité, je n'ai jamais vu ça dans un jeu, mais ça c'est une autre histoire. Et sur Twitch, où on live, il n'y a plus aucun, euh, aucune personne, alors que quand euh, j'ai débuté, quand les Sims sont, sont, sont sortis, il y avait des trentaines et quarantaines de, de chaînes françaises sur Twitch qui faisaient du Sims. Et suite à l'agressivité euh, des gens qui venaient sur le chat, toutes les chaînes enfermées ne font plus de Sims 4. Les personnes préfèrent jouer chez elles tranquilles. Plutôt que voilà, ben, euh, présenter des, du gameplay euh, Sims 4, c'est pour se faire agresser tous les 4 matins euh, par des gens qui viennent remplis de haine derrière un ordinateur pour cracher dessus, pour cracher sur des gameplays, cracher sur des challenges ou autre. voilà Mais écoutez Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à, à ce pack. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous euh, il vous plaît par rapport à tout ce que vous avez vu là Retournez-moi ça en commentaire, sur ce je vous fais plein de bibi, plein de zoos, moi de mon côté j'attendrai quand même le live euh, des Sims euh, Guru, hein, des devs pour voir s'ils vont nous montrer ça, j'espère que ce coup-ci une fois de plus ils ne nous feront pas le coup, je le redis, de le faire une fois que le pack sera sorti, et qu'ils ils montreront bien tout, hein, parce que ça aussi, puis ça va, on les en montre, donc euh, voilà, et puis ben, on, on verra bien ce que ça donne une fois que ce pack sera sorti. Sur ce, plein de bibis, plein de zouzous et on se retrouve très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Bye bye